Bonjour mes chers élèves de CO2, bienvenue Je vous propose votre cahier préféré pour cette année Mon cahier de vocabulaire et de communication Alors le but c'est d'enrichir votre lexique au sujet des thèmes proposés Allons-y, on va découvrir ensemble le thème d'aujourd'hui Bienvenue mes chers élèves de CE2, troisième année primaire. Alors aujourd'hui mes chers élèves, on va commencer. Par une nouvelle séance de vocabulaire il s'agit ici des vêtements les vêtements c'est le thème d'aujourd'hui j'évalue mon vocabulaire repère chaque mot et reporte son numéro dans l'illustration je vous propose une illustration d'une famille voici le père la mère la fille et le fils alors, où est donc le pantalon Alors, bien sûr, c'est ça. On peut mettre ici un. Alors, c'est quoi C'est un pantalon. La chemise. C'est la chemise. C'est deux. Suivez avec moi, s'il vous plaît. Et en même temps, notez toutes les réponses possibles. Le t-shirt. C'est ça. C'est trois. Le t-shirt. C'est dans mon anglais. Les chaussures voici les chaussures tout ça ce sont des chaussures alors, voici les chaussures des chaussures des chaussures ma paire de chaussures. alors c'est 4 s'il vous plaît notez toutes les réponses possibles la robe alors, euh, où se trouve la robe? Voilà. C'est ça la robe. C'est La jupe. La jupe d'une fille. Par exemple, la jupe de Milan. C'est 6. Alors, il faut faire la différence entre la jupe hein, et la robe. Voici la robe d'une dame et voici la jupe d'une fille. Le pull. Voici le pull. C'est 7. Le short. Le short. C'est. Notez toutes les réponses. Et suivez moi, s'il vous plaît. Le manteau. Il y a le manteau et il y a la veste. Par exemple, ici, il y a la chemise et la veste. Ah, le père euh, n'a pas mis la veste. Mais la dame a mis son manteau. Voici oh, le manteau. C'est neuf. La cravate. On va finir avec la cravate. C'est dix. Alors une petite révision. Et ça, c'est ce qu'on appelle le pantalon la chemise, le t-shirt, les chaussures, la robe, la jupe, le pull, le short, le manteau et la cravate. Très eh bien. Vous avez tout, vous avez tout noté. On passe à autre chose toujours avec le thème de les vêtements alors je vais vous proposer deuxième activité qu'est ce qu'on va faire on va cocher tous les mots qui ont un rapport avec les vêtements et comment faire hmm. alors euh, Lisons d'abord les mots. Un chapeau, un chemisier, une nappe, des chaussettes, des lunettes, un rideau, un jean, un slip. Un chapeau, des lunettes, un chemisier, un rideau une nappe, un din, des chaussettes, un slip alors tu tous les mots qui ont un rapport avec l'événement on est un chapeau un chemisier un din. Des chaussettes et un slip. Alors, un chapeau, un chemisier, un jean, des chaussettes et un slip. Ajoute trois mots à cette liste. Hmm. On va mettre par exemple un tricot. Une veste, une jaquette, interview, une veste, une jaquette comme exemple. Alors... Allons-y, on va passer d'autres activités. Page 17 cette fois. Toujours avec votre livre préféré. Mon cahier de vocabulaire et de communication. J'ai enregistré mon vocabulaire. Quel est le contraire C'est pas le synonyme, mais le contraire du mot en gras. Coche la bonne réponse. Alors, il nous demande tout simplement de cocher le contraire du mot en gras. Aziz va mettre ton pyjama, mettre, c'est le contraire de quoi c'est porter, enlever ou trouver, Aziz va mettre ton pyjama, c'est dire Aziz va prendre, prends ton pyjama, prendre, c'est pas porter mais prendre, alors je choisis enlever, Mon maillot de bain de l'an dernier est trop petit. Alors, qu'il est le contraire de trop petit. C'est bien sûr, c'est grand. C'est pas serré au beau C'est grand. Tu as taché ta veste. Est-ce qu'on dit tu as mis ta veste, tu as jeté ta veste, tu as nettoyé ta veste. Au contraire, c'est nettoyé. Où sont passées mes baskets neuves c'est-à-dire nouvelle, trouée ou vieille. Trouée, ça veut dire plein de trous. Alors, je choisis vieille. Vieille, c'est le contraire de neuf. Aziz, va enlever ton pyjama. Enlever, c'est le contraire de maître. Et trop grand, ça veut dire c'est le contraire de trop petit. Tu as nettoyé, c'est le contraire de t'y taché. On s'en passait mes baskets vieilles, mes vieilles baskets. Ça veut dire mes baskets. C'est le contraire de neuf. Alors, vieille, c'est le contraire de neuf. Nettoyer, c'est le contraire de tacher. Grand, c'est le contraire, c'est le contraire de petit. Et mettre, c'est le contraire de enlever. Barre l'intrus dans chaque famille de mots et encadre le radical. On a chaussures, chaussons, chausson, chaud, chaussette. Chemisier, chemin, chemise, chemisette. Vêtements, vêtir. Vétérinaire sur vêtement. Alors c'est chaud. Parce que chaud. Le sens de chose c'est le contraire de froid. C'est pas question de chaussettes ou chaussons ou chaussures. Parce que je vois ici le radical c'est chose. Existe toujours ici. Chose, chose, chose, chose, chose, chose, chose, chose, Toujours avec chose, avec deux s à la fin. Chemise, chemin, chemise, chemisette, chemin. C'est le contraire. Ça, c'est ce qu'on appelle le mot intrus. Ici, c'est chemise. Chemise. Bon. Chemise. Chemise. Avec un de vin. Alors, vêtements, vêtir vétérinaires. Bon. Vétérinaire, vous connaissez vétérinaire C'est le vétérinaire le, des animaux. Alors, c'est l'intrus. C'est... Vétérinaire. C'est le radical, c'est vêt. Bon, vêt. Vêt. Vêt, vêt, vêt, vêt, vêt, vêt, vêt, vêt. Sur, vêt, sur, vêtement. On fait du sport, on médite sur vêtement. C'est-à-dire, on, on portait ses revêtements. Le sens propre d'un mot est et son sens le plus courant, le sens figuré, est un autre sens que l'on trouve en général dans des expressions. Alors, coloré la case en bleu, c'est le mot au souligné et au sens propre. Et en rouge, c'est le souligné, c'est sens figuré. Bon, hein, je vais vous aider. Par exemple, cet animal a une longue queue. Je fais la queue à la caisse. La queue, vous connaissez la queue, non C'est une partie d'un animal. Alors, il y a derrière, chaque animal a une queue particulière. Alors, cet animal a une longue queue, comme l'exemple de l'écureuil, a une longue queue. Je fais la queue à la caisse. Alors, c'est pas question de la queue d'un animal ici. Devant la caisse, il y a une longue queue. Je ne peux pas acheter ce collier. Je dois me, je dois me serrer la ceinture. Je porte une ceinture avec ce pantalon car il est trop large. Alors qui est donc le sens propre Ça veut dire je, je, je vais, je vais colorer la case avec le bleu. C'est ça. Je porte une ceinture avec un pantalon parce que la ceinture c'est partie du vêtement. J'ai porté une ceinture avec ce pantalon car elle est trop large. Non, je ne peux pas, je ne peux pas acheter ce collier. Je dois me serrer la ceinture. C'est autre chose la ceinture. Alors ici, le sens propre. Ici, c'est le sens figuré. Il fait froid, je vais mettre mes gants. Cette tenue lui va comme un gant. Alors où est donc le sens propre Ça veut dire la case où je dois coller avec le bleu. C'est ça et il fait froid, je vais mettre mes gants. Et les gants, c'est une partie du vêtement. Pour l'autre, non, c'est un sens figuré. J'ai un nouveau chapeau pour me protéger du soleil. Cet homme a réussi à un exploit. Je lui tire mon chapeau. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle le sens propre. Parce que le chapeau, c'est une partie du vêtement. Myriam devait m'aider, mais elle m'a laissé tomber comme une vieille chaussette. Où sont passées mes chaussettes de sport Oh, vous connaissez les chaussettes de sport. Chaque dimanche, je, je, je fais du sport et je porte des chaussettes. des chaussettes. Et des espadrilles. Alors, où sont passées mes chaussettes de sport C'est ça ce qu'on appelle le sens propre. Et les autres, qui ne sont pas encadrés, vous pouvez mettre vous pouvez colorer la case en rouge. Je ne peux pas acheter ce collier. Je dois me serrer la ceinture avec la couleur rouge. Cette tenue louis va comme un gant avec la couleur rouge. Cet homme a réussi un exploit. Je lui tire mon chapeau avec la couleur rouge. Mariam devait m'aider, mais elle m'a laissé tomber comme une vieille chaussette. La couleur rouge. Les autres avec la couleur bleue. Si vous trouvez une difficulté, vous pouvez consulter votre dictionnaire. Alors c'est fini pour aujourd'hui, à la prochaine vidéo. Merci.